Yeah, I'm watching the rise, and I wouldn't say I'm shocked, cause I'm hardly surprised. This one's for the ride, this one's for who knew I make it, just needed some time.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 épisode en tout cas avec euh, notre entreprise, j'espère que vous allez bien on est au taquet aujourd'hui pour cette nouvelle livraison, donc on est évidemment à Crotter Gersheim comme vous vous en doutez, et on va transporter de la farine, voilà attention à ne pas me faire rouler dans la farine, et on va aller euh, direction Utopia, euh, Louchardville ici, chez Lisette Logistique qui va nous faire une petite route sympa, on va rouler sur la nationale, on va surtout passer ici euh, ce quai euh, qu'on pourrait faire ici directement, je sais pas si c'est plus long ou pas 24 minutes, 17 minutes... Euh, 29 minutes... Ok, donc le plus rapide, c'est de passer par le, le bateau. Très bien. Pas très, pas très logique. Mais euh, bon, voilà. En tout cas, on est avec ce magnifique Scania 730, bien évidemment. On va rentrer à l'intérieur. Et puis, on est tout simplement euh, parti, j'ai envie de dire. J'espère que vous allez kiffer cette nouvelle vidéo. Et si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et évidemment, un grand merci à vous pour le soutien. Merci beaucoup à vous pour vos retours sur la dernière vidéo. Ça m'a fait très plaisir de voir justement vos, vos commentaires à ce propos. Et justement... J'y vais. Et justement, euh, pour ce qui est euh, de la prochaine mise à jour de Grand Utopia, donc puisque euh, vous le savez, là, dans la dernière vidéo, j'ai eu entre guillemets l'exclusivité euh, de rouler dans ma propre VTC, donc avec les remorques M Compagnie, et euh, c'était pas encore dispo euh, au grand public. Et ben, normalement, si je dis pas de bêtises et si je m'avance pas trop, euh, <rire> ou, ou alors en tout cas, ça se joue à quelques jours près. Et ben, en théorie, au moment où cette vidéo sort là, au moment où vous voyez cette vidéo, normalement, la mise à jour est dispo. Donc, je crois que dans la mise à jour, il n'y aura pas euh, grand changement sur Grand Utopia, sauf cette VTC en plus. Bon, en tout cas, voilà, je vous tiendrai au courant, je mettrai en description s'il faut, euh, s'il y a même d'autres mises à jour. Mais en tout cas, voilà, normalement, normalement vous allez pouvoir les rouler, là, dès que cette vidéo sort, si tout se passe bien. Et sinon, c'est pas grave, c'est juste une histoire de, de quelques jours. Mais donc, voilà, merci à My MyGodness. Là, on va pas trop faire euh, trop nombriliste, donc je vais pas euh, continuer d'en parler euh, des 100 et des 1000. Mais, mais en tout cas voilà Donc on est parti pour de l'exploration sur une nouvelle route Là on est en bord de mer et c'est juste génial euh, Sur cette petite euh... Oh là le virage n'était pas terrible là. Sur cette petite euh... départementale Oui c'est une départementale c'est la... J'arrive pas à lire sur le GPS On va essayer de, de lire La D23 Voilà On est sur la D23 En partant de Krauter Gersheim voilà. On n'est pas trop mal on est avec un beau petit camion, alors oui aussi juste pour répondre à la question, parce que je ne l'ai pas fait, je voulais pas m'embrouiller dans les commentaires, euh, mais je pense que c'est toujours intéressant à savoir, mais dans la, pff, dans la dernière vidéo je roulais avec un Iveco et je disais voilà c'est pas terrible, c'est pas terrible, et il y en a en commentaire qui m'ont dit mais c'est quoi ton problème avec Iveco, j'ai pas de problème, j'ai juste le droit de... moi je suis pas connaisseur, j'ai juste des préférences, c'est tout, c'est comme ça, après voilà... Hein, euh... Euh, si t'aimes pas le Hachi Parmentier Je vais pas t'embrouiller en disant c'est quoi ton problème avec le Hachi Parmentier T'as un problème avec le Hachi Parmentier Voilà euh, si t'aimes pas le Hachi Parmentier C'est ton problème c'est pas voilà Donc bref tout ça pour dire que bon après si on en mange trop C'est un peu terrible aussi hein, je suis bien d'accord <rire> Et voilà bon bref on arrive déjà dans la ville hein, parce que mine de rien Utopia c'est une grande ville Et, euh, et c'est un petit trajet Qu'on fait aujourd'hui je pense que c'est pas mal je pense que c'est pas mal euh, J'ai réessayé le traquière. Voilà juste pour la petite parenthèse Pour ceux que ça intéresse J'ai réessayé le traquier Et j'ai pété un câble voilà, Ça ne fonctionne toujours pas euh, comme il faut euh, En fait avec les éclairages euh, Ça détecte mal C'est chiant Voilà donc tant pis Moi je voulais euh, redonner une quatrième chance euh, Au, au traquier, Mais bon finalement euh, C'est sans appel hein. Voilà Mais si je suis le seul à avoir des problèmes C'est pas, pas grave hein. C'est pas grave C'est pas grave Ah ça va faire du bien là de Découvrir la ville En 4K en deux cas pardon je me suis un peu enflammé Et, euh, et, et puis voilà C'est une zone portuaire ne l'oubliez pas Donc c'est pourquoi nous voyons un bateau Sur ce rond point Ah oh oui là je me souviens par contre Ah j'ai beaucoup roulé par ici hein. Ah là je m'en souviens très bien Tac Voilà J'ai jamais pris ce virage comme ça Forcément Faut que j'aille où là Ah oui là on va prendre le, le ferry là ouais, très bien Enfin, le ferry, le, le bateau, je sais pas comment ça s'appelle. Hop. Par contre, il y avait un truc que j'avais zappé, et je pense que ça va être un vrai plaisir, ou pas, mais ça va être trop stylé, c'est qu'on va pouvoir... Euh, on va pouvoir refaire la Joséphine et la route du paradis. Faut que j'aille où, là À droite. Je vais pouvoir refaire la Joséphine et la route du paradis. Je pense que vous avez hâte de me voir galérer. Euh, moi, j'ai pas spécialement hâte, mais par contre, ça va être assez rigolo. Donc, euh, donc voilà. Pour ceux qui connaissent pas, la Joséphine, c'est une route... Euh... <rire> Très compliqué. Euh, voire impossible. Et je crois que je l'avais jamais terminé avec une remorque. Après j'avais pas le, le camion adapté. Et la, Joseph et la, la route du paradis, c'est une route bien dans la neige. Euh, c'est pas une route compliquée, mais elle est dans la neige. Et donc c'est un petit peu terrible. Mais donc voilà. Ça fait du bien de revenir ici là. Ça sent la marée. J'ouvre la fenêtre. Voilà. Comme ça on est pas mal. Et pareil les gars, vraiment n'hésitez surtout pas en commentaire. Je vois que vous êtes timide à ce niveau-là. Mais si vous avez des idées de mode, n'hésitez pas à les proposer, les gars. Au pire, c'est non. Mais je veux dire vraiment, n'hésitez pas à proposer. Comme ça, on met plein de modes. Et, euh, et on se fait plaisir. Moi, il faut que j'aille là. Oula, oui, oui, oui. Utopia centre. Allez, c'est parti Utopia centre-ville découverte, bien sûr On est tout bon, on est reparti. On n'a pas de frein. Ok. Casino Royal. Et je suis en train de regarder là sur le GPS. Casino Royal. J'ai jamais vu ça. Ça me dit rien. J'ai envie de faire un détour. J'ai envie de faire un détour, les amis. Prochaine coupure, temps restant 14h. Ouais, j'ai le temps de ouf. Bon, les gars, j'ai le temps de ouf, là. Venez, on fait un petit détour, là, non Parce qu'il faut qu'on découvre un petit peu, quand même. Euh, casino Royal. Ok, ben déjà, on va passer par là, ça, c'est clair. Euh, Utopia Clermont. Bon, là, je pense qu'on aura des livraisons, donc on va pas faire ce détour, là, ce serait débile. Non, mais juste voir le casino. Et après, on revient, là, sans problème. Ok, y a pas de point d'interrogation, sinon bon, ouais, non. Attendez, juste là, il n'y a pas un point d'interrogation qui traîne, non euh, Ah, là, il y en a un. Oh, c'est un petit peu pénible. Euh, ah, ben voilà, parfait. Voilà. Bah, du coup, non, non, mais attends. Je vais faire de la connerie, là. Voilà. Et là-haut, il n'y a pas de point d'interrogation. Ok. Allez, on y va, les gars. Donc, du coup, c'est même pas des vrais détours hein, qu'on fait, donc tant mieux. dou. Allez c'est parti, je referme un peu la fenêtre. Commence à faire froid. Utopia Bus Station. Oui parce que il y a des bus aussi qui roulent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui roulent en bus et il y a tout un truc sur Grand Utopia. Ça a l'air très sympa, mais moi je suis pas bus. Clairement c'est pas ma cam donc on va rester en camion. Mais je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui se font avec les bus. Et c'est stylé. Voilà, on va vraiment faire gaffe, on va éviter de faire des accidents Par ailleurs, par ailleurs, vous m'en direz des nouvelles Mais on le fera, mais comme ça vous le savez On va cheater pour les prochains épisodes, on va se donner de l'XP Pas forcément de l'argent, mais de l'XP Parce que le problème c'est que ben, quand on n'a pas beaucoup d'XP au début Surtout sur Grand Utopia, c'est très compliqué du coup Vu que c'est une échelle 1-1 et donc c'est des petits trajets Bah ben, surtout on gagne pas beaucoup d'argent Donc avec plus d'XP, on a plus de livraison à faire, plus sympa Donc pour faire du meilleur contenu et des grandes cargaisons tu vois ce que je veux dire des convois exceptionnels c'est un truc que j'ai hâte de faire mais aussi ben ça rapporte plus d'argent du coup donc voilà on va cheater un petit peu au niveau XP si ça vous dérange pas vous m'en direz des nouvelles si jamais vous me dites non stop ne le fais pas et alors je le ferai pas mais sinon si ça vous dérange pas euh, voilà on, on va faire ça j'ai pas compris où était le casino je suis un petit peu débile euh, je suis un petit peu débile je pense euh, je pense que c'est juste une place hein, le casino royal bah oui il y, y a une grande roue derrière Ouais C'est une place je pense Le casino royal Bon tout ça pour ça Ils ont l'air un petit peu tristes Là dans cette ville quand même Ils sont pas heureux D'avoir une belle ville comme ça Ok Ça fait du bien Un petit peu de ville Voilà C'est chiant de faire de l'autoroute à chaque fois Là au moins voilà, On a des petites routes Comme ça Des petits trajets Permettre de découvrir Enfin euh, d'avoir d'autres types De paysages J'entends un hélicoptère J'entends un houloucoptère il est où, Loulou coup Je peux pas le voir, là. Je vais vous mettre en caméra libre. Loulou coup Je sais pas où il est, mais le feu est vert, je crois. Le feu est vert. J'y vais. Excusez-moi, hein. Je suis un petit peu dissipé. Je suis un petit peu dissipé. J'ai l'impression que je suis jamais allé là. En tout cas, j'y suis allé qu'une seule fois, c'est sûr. Si je suis déjà allé là, j'y suis allé qu'une seule fois. Ça, c'est la classe. Hein. Ça, c'est la classe à Dallas, hein. En plus avec les bagnoles là. <rire> Ça rend sympa hein. Oh non on va prendre l'autoroute A7 Bon oh, ce sera pas long Ce sera pas long mais on va avoir une petite portion d'autoroute Ce sera même très court je pense Mais euh... ouh la plage Sur la plage Coco Kaline <rire> Bon bref allez let's go Il y a une tour radio là c'est comme sur Far Cry On va aller la faire Let's go Allez on pousse, on pousse, on pousse, on pousse On pousse, on pousse, on pousse Oh putain Bah ouais mes frères, euh, sois intelligent J'arrive en camion, je peux pas m'arrêter Après c'est la merde Moi j'avoue je suis peut-être un peu en tort mais bon c'est pas grave Oh c'est stylé les panneaux qui clignotent Non les gars je suis jamais allé là du coup C'est une trois voies Ok. Une trois voies dans un virage comme ça là Pas. La tour Eiffel Mais bien sûr mais putain j'avais oublié que c'était ici Oh la classe à Dallas South Europe Avenue L'avenue de l'Europe du Sud hein, Pour les, les anglophobes Moi je vous explique hein, moi je suis très bon en anglais Je vous fais toutes les traductions que vous voulez Mais c'est super sympa J'ai fait une miniature là Mais je sais pas je pense que je vais en refaire d'autres là En plus avec la tour Eiffel je sais pas si je vais faire une miniature Avec la tour Eiffel ou pas euh, Là faut que j'aille où là Stade de Michelin, Tour My Godness. Uh -huh. Je sais pas où je dois aller, voilà. Donc je vais rester ici. My Godness Tower, la tour de My Godness. Euh, je sais plus à quoi elle ressemble. j'aille à gauche. Bon bah désolé My Godness, je ne vais pas voir ta tour. Mais on ira la voir une fois, promis. Malter, Loucharville. Tac, voilà. Là, on sort direction euh, Montmorillon. Très bien. Montmorillon Utopia Nord. Oula, le ralentisseur, il a du mal. Hein. Oh là là. Hop, Utopia Nord. On va dans la zone Nord. Là bas Nord. Knorr, Knorr J'adore. Ah oui d'ailleurs petite subtilité vous le remarquerez de toute façon mais maintenant toutes les livraisons que je fais euh, en vidéo de toute façon elles sont de jour. Voilà euh, obligatoirement elles sont toutes de jour. Alors vous me dites si des fois vous voulez qu'on fasse de nuit c'est pas un problème ça change. Mais bon là on essaie d'en profiter un max de jour parce que pour Youtube c'est quand même beaucoup mieux. Euh, et puis voilà quoi. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, quand on est en ville, euh, on pourrait faire de nuit aussi, ouais. Par contre, ce genre... Alors, je vais, je vais être très honnête avec vous. Je m'ouvre. Je m'ouvre. Mais parce que, vous savez, je vous ai dit que les lives euh, sur Eurotruck, ça me fait un peu chier. Mais parce que j'ai surtout des souvenirs quand c'est sur des grandes routes chiantes. Mais là, vous voyez ce genre d'endroit, là Si on était en live, ça me ferait plaisir. Est-ce que je viens de dire que je vais peut-être faire des lives sur Eurotruck Je ne sais pas. Je ne veux pas créer de faux espoirs. Mais dans des endroits comme ça Moi ça me plairait de faire des lives tu vois C'est sympa il se passe toujours quelque chose On peut discuter ensemble C'est pas genre juste monotone euh... Pardon J'ai paniqué bah Franchement je m'en excuse avec le recul euh, je, je sais clairement ce qui me plaît et ce qui me plaît pas Je suis vraiment désolé pour American Truck Simulator Genre vraiment Alors je sais qu'il y en a qui regarderont pas cette vidéo Et qui verront pas mes excuses Mais voilà ceux qui attendaient American Truck Simulator Tu vois j'ai fait 4 épisodes je crois et, euh, et j'ai abandonné, j'ai arrêté euh, je suis vraiment désolé mais moi je trouvais ça ultra stylé American Truck, je pensais que ça allait me dépayser tout ça et tout, et ça m'a permis de faire des cinématiques très sympas. et c'était ça qui me plaisait en fait c'était de créer du contenu finalement mais alors par contre à rouler c'était juste pénible en fait, euh, tout monotone je suis désolé, hein, c alors c'est très américain les déserts tout ça, il y a des trucs très stylés aux états unis aussi mais voilà je suis désolé moi ça m'a lassé complètement et voilà euh... oh, l'avion je sais pas si vous l'avez vu avec la caméra que prend la, la, la place en haut à gauche mais donc je suis vraiment désolé pour ça et, euh, et voilà parce que je sais qu'il y en a qui sont très déçus que j'ai pas continué American Truck malgré que ça plaît moins que, que Euro Truck oh c'est une agence de recrutement jolie voiture jolie voiture mais euh, connard de pilote bon alors les pompiers franchement euh, les gars <rire> c'est ça va je vous dérange pas pourtant on me voit bien avec ma remorque hein, quand même hein. Hop là, je suis monté sur le trottoir, t'inquiète, c'est un Scania. Ah bon, donc voilà, euh, mes excuses. <rire> mes excuses en carton. Mais euh, non, mais voilà quoi. Clairement, euh, je, le, je le sais quoi, c'est euh, pas terrible. J'aime pas euh, ne pas terminer les choses, même si c'est quelque chose comme dit qu'on fait euh, on fait tous et qu'on continuera de faire. Mais euh, voilà. Allez, quelques ronds-points à faire et on sera arrivé. Il y a un train juste au-dessus de nous là, c'est quoi ça On se croirait au Japon Enfin, au Japon, euh, je sais pas dans, que, de, dans quel pays c'est, mais où il y a des trucs comme ça partout. Ah non, c'est juste un métro, c'est un tram, c'est... Euh... Je ne sais pas Je ne connais pas <rire> Bien voilà, on est arrivé On est arrivé Ah ouais, je m'en souviens On avait déjà livré ici une fois. Hop euh, bien sûr je vais pas me limiter les amis à faire que des livraisons avec la remorque et mon compagnie les gars hein. Je vous rassure, hein, on se fait plaisir parce que c'est stylé On va en faire très régulièrement, la majorité Mais euh, voilà, il y aura des convois exceptionnels Il y aura d'autres remorques, on refera la L7C Family Surtout avec la remorque L7C Family parce qu'on l'a pas encore fait Et puis voilà, hein, vous inquiétez pas, il euh, n'y a pas de problème à ce niveau là Parce que sinon ça va être très vite chiant euh, Bien que les livraisons sont assez variées, donc ça c'est sympa Ok, on est... Oh à l'aéroport, attendez c'est pas là qu'il euh, y a l'aéroport dans un cargo Enfin euh, qu'on peut faire une livraison dans un cargo Non c'est pas là Je crois que c'est à l'aéroport de Rombas si je dis pas de bêtises Parce qu'en fait, ceux qui ont suivi l'actu de Grand Utopia, Oui je crois que c'est à Rombas euh, Ouais c'est ça là, il doit y avoir un aéroport Je sais plus où l'aéroport de Rombas Et il y a une livraison en gros euh, dans, un, dans un cargo Où tu rentres directement dans un avion quoi Avec le camion, stylé hein Voilà Ok on va faire maintenant la manœuvre. Facile Facile facile C'est parti mon kiki C'est un, Regardez moi je vous montre comment on fait Et tout en vue intérieure hein, bien sûr Voilà Tac On entame la petite marche arrière <rire> J'ai déjà parti dans le mauvais sens Bonsoir ah, Allez on est parti Et là regardez bien Là Vous allez être sur le cucu Ouh, Pas du tout mais c'est pas grave Là je vais peut-être un petit peu monter sur le trottoir J'ai peut-être un peu déconné. Attendez, je recommence. Couper ça au montage. Donc là, on met la marche arrière et on tourne pas plus que ça. Voilà. En fait, parce que j'ai toujours l'habitude de trop tourner le volant, en fait. Et il faut pas. Et il faut pas. Et il faut pas. Oh putain, là, je suis vraiment pas mal. Hein. Oh là, je suis vraiment pas mal. Hein. Alors là, je suis vraiment pas mal. Hein. J'ai même presque envie de vous dire. On y va tranquille hein. Voilà, c'est moi qui viens de freiner, hein. je me suis pas pris un truc si jamais. Euh, attendez, on va regarder en vue extérieure. Voilà, c'est pas mal. On va pouvoir ouvrir derrière tout ça. Elle est jolie la remorque. Et bien voilà messieurs dames Bam 15 km, 28 minutes 28 minutes Que le temps passe vite. Hein. <rire> et du coup voilà, du coup, pour les prochains épisodes, on va se giver -er de l'XP, donc vous l'aurez compris. Euh, si ça ne vous dérange pas, évidemment, mais c'est pour avoir plus de thunes et avoir plus de livraisons possible. On voit exceptionnel, tout ça, tout ça. C'est plutôt sympa. N'oubliez pas le pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Pourquoi pas en live Hey, <rire> c'était M.Colo. Ciao tout le monde.